Bonjour et bienvenue à la question métier. Je m'appelle Daniel Boucher et mes invités aujourd'hui sont Russell Aurore Bouchard du Lac-Saint-Jean et Saguenay et mon ami Richard Harvey de la même région. Bonjour vous deux. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Richard. Je vais te laisser la parole puis tu peux commencer avec les questions puis on va continuer de cette façon-là. OK. Euh, D'abord, je voudrais te remercier, Daniel, personnellement, de m'avoir donné l'opportunité euh, de m'entretenir, de s'entretenir euh, dans le cadre de ton émission avec euh, une, une personnalité de notre région et une personnalité aussi dans l'histoire de la littérature historique au Québec, euh, Rossel Aurore-Bouchard. Ça me fait plaisir, Rosselle. C'était un honneur pour moi d'animer de, de, de, de, ensemble, de discuter ensemble sur… Euh, des questions, euh, des questions métisses. Bon, ben je suis là. <rire> <rire> <Okay. Deux>, de, <coughs> j'aimerais euh, commencer, on va, on va y aller comme ça tout simplement, mais euh, j'aimerais bien ça que tu nous parles de ton parcours en tant qu'individu, euh, historienne et métisse. Euh, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui anime tes passions? Qu'est-ce qui anime tes combats? La mémoire a toujours fait partie de, de mes intérêts, la recherche de la mémoire. Euh, disons que dans ma vie, j'ai toujours toujours été stimulé par la question historique, euh, dès mon plus jeune âge. Et euh, Évidemment, comme tous les enfants, surtout dans un milieu comme celui où on vit au Québec, où il y a une certaine forme d'obscurantisme qui a toujours eu lieu sur la notion de l'identité au Québec. Euh, à partir, euh, on, le, le terme canadien-français a englobé tout après qu'on ait perdu euh, le, le terme canadien après la conquête. Ce terme-là a eu tendance à, à tout englober. Et euh, aussi, la question de la religion euh, a joué un, un, un rôle énorme. Le nationalisme a joué un, un, un rôle énorme pour étouffer toutes les notions identitaires qu'il y avait au Québec. Alors au Québec, aller jusqu'à tout récemment, aller jusqu'à, on peut dire, aller jusqu'à la constitution de 1982 qui ouvre sur le multiculturalisme, on ne se posait pas de question. Quand tu étais Québécois, tu étais Canadien-Français. Il y a eu une ouverture, il y a eu d'abord une perte au niveau de la démographie qui s'est faite conjointement avec l'arrivée de, de, de, du, du multiculturalisme dans la, la constitution canadienne. Et euh, tout ça, ça a ouvert des perspectives en enfermant. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est aperçu que les Canadiens français n'avaient plus de voix de citer, que c'était un mot qui était rendu non seulement ringard, mais calculé comme raciste. Et ça, ça fait, euh, ça a commencé avec euh, le nationalisme exacerbé dans les années 80. Alors évidemment, euh, tous ceux qui étaient au Québec, euh, ça, ça, a créé, ça a créé un... Une grande confusion. Moi, je la sens dans l'histoire cette confusion-là. C'est qu'à un moment donné, et le, le, le, le paroxysme est arrivé avec la crise au en 90, c'est qu'on s'est aperçu que on nous qualifiait de ne plus être chez nous. Euh, nous n'avions de moins en moins notre place dans ce monde qui était beaucoup plus complexe au point de vue ethno ethnographique, au point de vue démographique, social et a eu instinctivement une quête identitaire et cette quête identitaire-là, qui a été la mienne, qui a été à la source de la plupart de mes travaux et de ma démarche d'historienne, euh, elle a été vécue euh, inconsciemment par tous les Canadiens-Français. Alors, on a vu disparaître le terme « Canadien-Français ». Il y a eu pendant 10-15 ans un flou et on a vu apparaître des gens qui s'identifiaient comme métis pas comme Indien, comme Métis, parce que on pourrait dire au début que c'était un refuge, peut-être, parce qu'on est, quand tu n'as plus d'endroit où tu quand tu n'es plus rien dans le pays, que tu habites depuis 500 ans par tes ancêtres, euh, c'est quelque chose de très grave, c'est que c'est dans le fond, c'est un génocide de mémoire, c'est une disparition totale de la mémoire, instinctivement, je n'ai pas voulu cela. Et instinctivement, je me suis aperçu aussi au fil, au fil des années, parce que la popularité de mes travaux sur l'histoire euh, des Autochtones, l'histoire des Métis, l'histoire de la traite des fourrures, les gens, il euh, y a eu un engouement, les gens ont essayé de trouver leur place dans ce pays-là, qui leur enlevait leur place. Alors évidemment, moi quand j'ai commencé, nous autres, nous avions toujours su chez nous, nous avions, comme on disait, du sauvage. Mais ces choses-là ne se disaient pas. Et ça, on s'en est aperçu dans le procès euh, Corneau que tous les gens qui ont été appelés, euh, les témoins, on avait plus que 20, ont tous eu ça dans leur mémoire. Nous le savions, mais nous ne le disions pas. Or, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir des années 90, nous avons commencé à le dire. Et moi, je me souviens que euh, en 1985, j'ai décidé de trouver la part du blanc qu'il y avait en moi dans mon histoire. Alors, j'ai fait l'histoire de la traite de Tadoussac, l'histoire des fourrures dans tout le domaine du roi, qui euh, est 60% du territoire du Québec, qui est devenu presque le trois-quarts du Québec d'après 1763. Alors, euh, je me suis mis à chercher cette histoire-là, la place du blanc. J'ai fait l'histoire de la traite des fourrures et là, j'ai vu apparaître mon ancêtre qui a pris part. Euh, McKenzie James Mackenzie, un de la famille McKenzie qui était dans l'ouest, qui ont découvert qui ont donné le nom au fleuve McKenzie alors c'est extraordinaire d'autant plus que Mackenzie avait publié deux grands témoignages qu'on retrouve dans les bourgeois du nord-ouest où on voit tout son, son, son, son passage à travers la, euh, le territoire en canot Il va, il va faire. Une... et ça c'est extrêmement valorisant mais ça ne me disait pas tout sur moi. Évidemment, ma recherche généalogique s'est faite. Et là, j'ai vu tous les liens généalogiques avec ce qu'ils appellent aujourd'hui les Premières Nations. Alors là, j'ai découvert les trois lignées montagnaises que j'avais, Machiragan, et ainsi de suite. Et je comprenais pas que... Comment se fait-il que les McKenzie qu'on retrouve au Labrador, qu'on retrouve le long de la côte Nord, sont, sont ont le statut d'Autochtone, d'indiens. Alors que moi, je n'ai aucun statut. Pourtant, nous avons le même ancêtre commun. Ça, c'est intriguant pour moi. Alors, j'ai décidé, un moment, après avoir fait euh, mon, mon, ma première autobiographie, « Mémoire de tireur de roche » dans laquelle je signe comme métisse pour la première fois en 1993, parce que là, j'ai pris possession de mon identité, ça m'appartient. Personne n'a le droit de me l'enlever. Alors, j'ai décidé que j'allais trouver la part indienne qui est moi. Alors, j'ai dit, OK, je fais l'histoire des montagnards. Je vais faire un livre de 600-700 pages. Euh, or, j'arrive en 1770, les, les je m'aperçois que les Montagnets ont disparu. Alors, je finis le livre, je l'intitule « Le dernier des Montagnets », je le publie. Et là, ça fait un tollé. Ça a été une consternation. Euh, j'ai encore tous les articles de journaux qui ont paru pendant plus de six mois où les Indiens se disent, d'abord, je suis agressé, évidemment, j'ai des menaces de mort. Euh, Ou les Indiens montagnais, surtout ceux de ma Je me rappelle d'un certain pilot de la Côte-Nord. qui fait ah, des, des insanités que ces gens-là m'ont dit. Mais Je comprenais pas. Je me disais, c'est les mêmes c'est les, les mêmes familles. appartenant appartenons aux mêmes gens. Bon, OK, moi, je suis né je, et j'ai évolué dans un milieu plus métisse, où euh, la culture a été partagée, où il y a eu... Euh, véritablement un échange culturel où une communauté à Chicoutimi a évolué suite génériste euh, selon sa propre forme, je comprenais pas tout ça. Euh, ça a eu des conséquences énormes. J'ai eu tout le milieu universitaire sur le dos parce que le milieu universitaire était déjà embarqué dans des recherches amérindianophiles exclusives, c'est-à-dire que les mandats qu'ils ont eus avec des subventions dans les universités visait à dire euh, à confirmer le fait indien en exclusivité. Or, j'arrive avec un document qui dit ben non, écoutez, à partir du 19e siècle, des Indiens ça n'existe plus au Québec. Là. Bon, OK, ils peuvent s'appeler Indiens, mais ce sont tous des métisses. Et ça là, c'était euh, le délire encore plus fort. Euh, et ça m'a incité à faire d'autres livres dont les livres, les, les huit volumes que j'ai faits sur les Métis au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec, ce qui a été, je pense, euh, le détonateur d'une recherche à la grandeur de l'Est. Je rappelle d'avoir énormément euh, communiqué avec les, euh, ceux qui cherchaient leur identité dans les maritimes, surtout les francophones, euh, à Montréal, à Québec, en Gaspésie, et euh, écoutez, c'est quand tu ouvres une, euh, une bouteille dans laquelle il y a du savoir, tu peux plus en remettre le bouchon. Alors les gens qui étaient mal à l'aise dans ce Québec-là qui était en train de se démolir au profit de la notion du multiculturalisme, les gens Évidemment, elles ne, veulent, ne veulent pas mourir dans leur mémoire. C'est la première chose que tu transmets à tes enfants et à tes petits-enfants et que tu laisses dans ta communauté. C'est une partie de ta mémoire. Alors, évidemment, que les gens ont vu qu'on leur, dans le fond, qu'à travers 200 ans d'histoire, on les avait, euh, lésés dans leur mémoire et qu'on les avait, dans le fond, euh, concentrés dans la notion de Canadien-Français ce qu'ils étaient, qu étaient, mais pas rien que cela. Alors, étant donné qu'on a détruit la notion du Canadien français, il nous reste quoi si on veut continuer d'exister? C'est nos origines autochtones. Et nos origines autochtones, elles sont là, elles sont puissantes. Et quand on vient me dire que, ben écoutez.. Euh, vos ancêtres sont à la sixième, septième, huitième génération, vous en avez une lignée ou deux, c'est pas beaucoup. J'ai fait l'histoire de plus de cent généalogies de familles euh, euh, euh, statuées indiennes au Saguenay-lac-Saint-Jean, et je vous avouerai que toutes les mêmes, ce sont tous les mêmes ancêtres que moi, et ils n'ont pas plus. Euh, les, les Indiens au Québec ont disparu les Indiens purs qu'on appelle bien sûr que dans un langage en histoire le mot pur ça n'existe pas, Faut pas le... mais je veux dire les Indiens de l'époque des contacts qui n'avaient pas encore subi de transformation au point de vue génétique mais qui commençaient déjà à en avoir au point de vue culturel par les contacts dès la fin du 18e siècle c'est à dire euh, je dirais même Dès la fin du XVIIe siècle, il n'y en avait pratiquement plus. Alors, quand les Indiens s'en viennent nous dire, les Premières Nations, « Oui, mais vous n'avez pas assez... » Non, non, écoutez, là, ils ne sont pas mieux que les métis, parce que j'ai découvert à travers tout cela que nous étions tous pareils, sauf que nous avions, pour les uns, été éduqués dans un milieu qui était beaucoup plus euh, moyen au niveau des contacts, c'est-à-dire comme à Chicoutimi... Euh, Tadoussac ou autre, où euh, on a, on a une, une un échange culturel et ethnique qui est euh, qui est assez euh, partagé. Tandis que là, on arrive dans les réserves qui ont été créées à partir de 1853, où les gens vont se concentrer, vont se remarier ensemble. Mais ça, ça, ça achève. Là. Parce que de plus en plus, ces réserves-là, d'ailleurs, on voit le taux d'Indiens hors réserve est plus grand que le taux des Indiens dans les réserves, ce qui veut dire qu'il y a un mélange, ce qui est tout à fait normal. Et de moins en moins, les gens qui se disent Indiens dans les réserves sont euh, <rire> dans leur terme eux autres, dans leur langage, des Indiens purs, ou pure plume. Alors, il est évident que tout ce métis, puis, euh, depuis le début des temps, et il est évident que les Indiens qui sont dans les réserves, de, géné de génération en génération, la, ce qu'ils peuvent appeler aux autres, la concentration consanguine du sang autochtone authentique venant euh, d'avant la conquête, avant ces 500 ans, ça se dilue. Alors les autres aussi sont pris avec le même dilemme, mais ça ne change strictement rien ce sont, à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Indiens. Il faut le respecter. Euh, parce qu'ils sont des Indiens dans leur tête, personne n'a le droit de leur enlever ça. Ils ont été élevés dans des milieux concentrés très artificiels. Alors dans le fond, euh, ce qui a sauvé les Indiens du Québec, c'est la création des réserves et c'est le métissage. Enlever ces deux éléments-là ou ouais, un de ces deux éléments-là, ils ne sont plus. Alors nous, les métisses, notre difficulté, notre difficulté, pardon, c'est de ne pas avoir été parqué dans des réserves et d'avoir continué d'évoluer dans nos milieux, dans une sorte de symbiose avec ceux qui arrivaient, les nouveaux arrivants. Et ça a, fait, ça a donné qu'on retrouve aujourd'hui, des personnes très authentiques, une des communautés comme à Chicoutimi, très authentique. Il n'y a aucune communauté au Canada qui ressemble à la communauté Chicoutimienne. Et euh, cette authenticité-là, elle tient compte de son histoire. Elle tient compte aussi du fait que c'est un milieu qui était quand même assez fermé jusqu'à l'ouverture de la route du Parc des Laurentides en 1949. Les familles sont toujours ensemble. Il y a eu une évolution euh, et une communion avec l'environnement, la forêt, le nord et tout. Alors, on, on est un peuple unique en soi, si on peut dire. Mais ça ne nous est pas reconnu. Et mes travaux euh, ont pour but non pas de nous faire reconnaître, mais de nous retrouver entre nous, de retrouver la mémoire qu'on a fait disparaître, parce qu'on a véritablement et subit une agression au niveau de la mémoire. Euh, ça s'est ça, ça vu partout à travers en Amérique du Nord, mais nous sommes en train de reprendre possession euh, de notre mémoire, de notre identité. Il n'y a pas un procès, il n'y a pas un jugement qui a le droit et qui va avoir le, la puissance, le pouvoir de nous enlever ce sentiment d'appartenance-là. Oui... Euh... Euh, C'est très évocateur de ce, euh, ce dont tu parles, Rochelle Donc, euh, on pourrait qualifier ou dire, en fait, que cette quête identitaire-là, elle est euh, de la part des métisses euh, du Québec et de l'est du pays, si on peut dire, euh, elle est légitime parce qu'elle fait partie d'un phénomène naturel, un phénomène anthropologique qui est incontestable. On est en train oui. d'établir oui. une clarté historique, euh, une réalité historique tranquillement pas vite à partir des travaux que, de, de, de, de, de gens comme que, comme toi euh, qui a débuté ça il y a quarantaine d'années. C'est un peu ça dont, donc euh, qu'on parle. Et j'aimerais évoquer enfin vu qu'on est sur le sujet, j'aimerais j'aimerais qu'on parle de parce que tu en as, en, t en, t as euh, euh, abordé le sujet un, un petit peu. Excusez. <coughs> J'aimerais qu'on parle de ces phénomènes-là, ces phénomènes anthropologiques ou ces, ces nouvelles, euh, euh, ou plutôt cette, cette mise, cette mise à jour euh, de la science anthropologique. Puis, dans ton livre, au uh, type tu parles de cette notion, de ces notions anthropologiques. Il y a une espèce oui. de, de tu, vous, en, vous en avez frôlé un peu le, le, le sujet avec une certaine démon, dénonciation d'une construction identitaire coloniale. Puis, tu parles de parenté et puis euh, d'esprit que Pourrais-tu nous, nous entretenir un peu? Oui. Plus, là? Au Québec, d'abord, l'anthropologie au Québec, au niveau de l'autochtonie, euh, permettez-moi le terme, elle est complètement pourrie. Justement parce qu'elle a été euh, réquisitionnée par le politique, par les universités qui ont joué le, le, le jeu. Euh, et toute cette recherche-là anthropologique, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons anthropologues, il y a des bons anthropologues au Québec, mais le, toute leur démarche a été euh, empoisonnée par euh, les procès qu'il y a eu, par le rôle que, que les historiens, les universités ont été appelés à jouer euh, au niveau de ces procès-là. Alors, on, est, on en est rendu, et c'est pour cette raison-là que moi, j'avais refusé d'agir comme témoin expert dans la cause Corneau. Si j'y étais, c'est parce qu'on m'a envoyé un supéna, et si je n'y avais pas été, j'aurais fait euh, un an de prison pour outrage au tribunal. Euh, je n'accepte pas d'avoir été euh, embarqué dans, euh, dans cette démarche-là qui n'appartient pas à l'histoire, parce que ça n'appartient pas aux juges ni aux avocats de déterminer euh, qu'est-ce... Qu'est-ce qui est l'histoire? L'histoire, c'est une démarche. C'est un objet de compréhension où il y a des points de vue, où il y a une recherche. Et euh, ça prend... Moi, ça m'a pris 45 ans avant de comprendre ce que je comprends là. C'est pas vrai qu'un avocat ou un juge qui vient embarquer dans, un, dans, dans cette question-là est capable de déterminer, de dire oui, c'est ça ou c'est pas ça. Écoutez, là, euh, moi, j'accepte pas ça. Euh, D'autant plus que j'ai compris, après le procès, Corneau, qui a été quand même un procès historique, là. le procès Corneau, même s'il a été raté, il nous explique, il nous, il nous apprend des choses, euh, des choses fondamentales que les prochains groupes métis de l'Est du Canada vont devoir affronter. C'est le fait que les... les jugements de la Cour suprême ont complètement détourné la vraie fonction, euh, ont enlevé toute possibilité à l'Est, de se faire reconnaître quand ils ont commencé à déterminer et à définir qu'est-ce que c'est qu'une communauté. C'est complètement pourri, complètement pourri, je le redis, comme vi, euh, vision et figure de l'esprit, comme protocole euh, judiciarisé quand on, on détermine dans des jugements de Cour suprême que pour être un Indien, euh, et pour être une, il faut avoir appartenir à, à une communauté indienne qui a été déterminée par le gouvernement canadien à partir de 1853, qui est la réserve qui est quelque chose d'absolument pas naturel à ce qui était une communauté amérindienne à l'époque. Il y avait des communautés qui étaient sylvicoles, qui étaient nomades, il y en a d'autres qui étaient sédentaires, il y en a d'autres qui étaient nomades et sédentaires. Écoutez, euh, et prenons comme les métisses qui ont commencé avec la, par la Rivière Rouge à partir du début du 19e siècle, surtout. Euh, C'était eux autres ont agi plutôt comme les gens du voyage en Europe, comme euh, euh, on va retrouver en Espagne, on va retrouver en Roumanie, les Romanichel, euh, alors c'est. Et euh, le problème qu'il y a eu, c'est que la Cour suprême a confirmé qu'une communauté autochtone, indienne, donc, métisse aussi, parce qu'on est, on est pris le dessus euh, par la Constitution de 1867, une communauté. Euh, Indien, autochtone, c'est une communauté qui a vécu dans une réserve. Or, les Métis, c'est pas ça. La question que vous me posez, mon ami Richard, c'est très simple. Une communauté indienne, d'abord, c'est une tribu. Bon, le mot est peut-être plus approprié aujourd'hui, on l'enlève parce qu'on trouve ça euh, péjoratif. Bon, mais ça veut dire quoi, une, famille? une tribu? Une tribu, comme il y en avait à Petit Samit, il y en avait à Tadoussac, Scoutimi, euh, Pointe-Bleu, une tribu c'est formé par des familles. Or, une famille, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est bilatérale, c'est-à-dire que dans une famille, euh, l'individu, le membre appartient autant et s'identifie autant à la mère qu'au père. Et cette famille-là, une somme de familles, euh, forme la tribu. Or, au Québec, les métisses, ce sont pas des familles. Ils n'appartiennent pas à des tribus. Les métis sont des clans. Alors c'est la linéarité. Elle est c'est une seule personne. Habituellement, on pourrait dire c'est une femme ou un homme qui va être à la base du clan métis. Mais au Québec, avec les recherches que j'ai faites, surtout avec toutes les généalogies que j'ai montées, on comprend que le clan métis c'est un clan qui est, qui n'est pas euh, matriarcale, mais patriarcale. Prenez le clan à lequel j'appartiens, le clan des Mackenzie. prenez le clan des Murdoch, prenez le clan des Meklod, c'est pour ça qu'on a toujours un nom qui va être euh, à connotation europé européenne, que ce soit écossaise, que ce soit euh, même allemande, avec les les, les Bockel, que ce soit euh, française, C'est toujours c'est toujours l'homme, le père, mais c'est toujours la femme la qui est à l'origine, la femme indienne qui, est, qui fait l'initiation, le peuple fondateur, euh, le clan fondateur, c'est toujours avec une femme euh, indienne que soit métisse ou autre. Ça fait toute une différence, d'autant plus que la tribu, elle est concurrentielle, c'est-à-dire que Mstuh -E aujourd'hui se euh, bat pour, se euh, bat pour sa vie. Euh, et qu'elle est concurrentielle à Pessamite, Fétile et autres. Les clans métis ne sont pas concurrentiels. Alors, n'étant pas concurrentiels, nous n'avons pas formé de communauté comme euh, on nous exige de le faire euh, dans un jugement pour euh, reconnaître une communauté métisse dans l'Est. Tant que nous allons être euh, assujettis à cette notion-là qui sont sortis des jugements de la Cour suprême euh, pour déterminer qu'une communauté métisse au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie ou en Nouvelle-Écosse soit faite sur le modèle des communautés indiennes qui sont, eux autres, circonscrites dans des réserves, c'est impossible. Il va falloir qu'il y ait une ouverture, il va falloir à un moment donné que les anthropologues euh, ça se reprennent en main et travaillent sur ça. Il va falloir que les jugements comprennent qu'ils ne peuvent pas imposer à un groupe humain qui a évolué d'une certaine façon, d'essayer de déterminer avec eux la manière euh, de ne pas être et de trouver une clé pour, pour dire qu'ils ont été euh, formés dans le sens d'une réserve. C'est un non-sens, c'est impossible et, et de, de, de, on, va, on va prendre, je t'interromps et je m'excuse parce qu'on va reprendre cette discussion-là exactement où tu l'as laissée. Dans, dans Peut-être dans une couple de minutes, Daniel, je te cède la parole. On prend, on prend une pause de 45 secondes et on revient.